Mesdames et messieurs, bonsoir. Avant de commencer la vidéo, chose importante. Vraiment, s'il y a une fois où il faut regarder une intro, c'est celle-là. Premièrement, vous pouvez gagner une Xbox. Vous allez dans la description, vous cliquez sur le lien Twitter, vous, vous créez un compte Twitter, vous retweetez le tweet, et vous pouvez gagner une Xbox. C'est la seule chose qu'il y a à faire. Ah si, il faut... Faut... Il faut me suivre sur Twitter, mais il faut le Xbox. Enfin, le minimum, quoi. En même temps, euh, qui follow pas Xbox en 2021. On est en 2023, hein. putain, dans le passé. Hein. Deuxièmement, vendredi 24 mars, c'est le vendredi qui arrive, là, vendredi dans moins d'une semaine. Il faudra que vous soyez sur ma chaîne Twitch, hein. Parce qu'il va se passer un truc de ouf. Le premier événement caritatif 100% français sur Minecraft. J'aide à l'organisation de cet événement depuis plus d'un mois avec l'équipe de Pixel Crew. Et je serai au cast directement en plateau. Et dedans, il y a pas mal de beaux invités. Il hein. y peut-être un... Un youtubeur qui va monter l'Everest, enfin euh, bref. Euh. Les membres d'une équipe qui commence par caca et qui se finit par boîte, euh, que vous avez beaucoup aimé sur ma chaîne YouTube, enfin bref. Ce genre de personne, quoi voilà. Et ce sera en cast sur ma chaîne Twitch. L'événement s'appelle Children of Twill et c'est un événement caritatif au profit d'un cadeau pour la vie. Vos dons vont influer directement dans la partie, vendredi vers 20h sur Twitch. Alors ces derniers temps, j'avoue que je cherche un petit peu les vidéos à vous montrer. Et je fouille un petit peu dans mon disque dur parce que j'ai pas mal de games à vous sortir. Il est vrai que je fais un peu moins du HC, et je vous sortirai une vidéo pour vous expliquer pourquoi, même si vous vous en doutez. Il n'en reste pas moins que. Si vous voulez en faire avec moi, n'est sur Discord, venez sur Twitch, et on en fera ensemble. Avec la fermeture de Golden UHC, je pense que ça va être l'occasion de profiter une dernière fois du serveur. Sinon, mesdames et messieurs, aucun rapport avec Golden aujourd'hui parce qu'on est sur un Naruto UHC. Le rôle que j'ai ne paye pas de mine, je suis chino, mais vous allez voir que c'est plutôt fort. J'ai un item qui s'appelle Kikaichu, qui me permet de recevoir toutes les informations du joueur ciblé. S'il mange une pomme, s'il met un dégât, s'il perd la vie. Et j'ai 5 utilisations maximum. J'ai une commande pour traquer un joueur, avec une petite flèche au-dessus de ma hotbar. Je peux voler un cœur d'un joueur, lui faire perdre un cœur permanent et le récupérer pour moi. Et enfin, je peux voler un effet d'un joueur si je l'ai d'abord traqué avec mon item Kikaichu. Voilà pour les informations sur mon rôle. Mais vous allez voir que je ne l'ai pas trop utilisé parce que je, je suis con. Hein. Bref. Bonne game à tous et abonnez-vous. Il est là Il est là non, il l'a tué! Moi ouais, je me ça je me suis con! Non, tranquille! Était vraiment au co quoi! Et au go! choco et malo, je sais pas quoi là! Ouais, frère, comme des oh, cons avec leurs Bah non, du coup, Vas-y, après Après, t'étais là avant moi quoi! Oh! Oh, c'est Vas-y, Laissez-le moi! Va prendre! le Bichard, Vas-y, je prends moi! Allez! Allez, Bichard! Wesh! Vas-y! des Et on caisse. Et non, oui, non mais aussi. non Mon fou Pierre je te rends près, j'en ai déjà un, je prends pas couilles. Je veux le tuer, il est faut le tuer ah Le, le patéka, le pat gars. Putain mais il fait trop mal Ne, U Allez J'ai deux coeurs T'as deux coeurs pas... <rire> <rire> alors non Non Choco Mon ref, pourquoi t'as failli résistance Bah parce que j'ai copié du coup. Pourquoi t'as failli résistance J'ai copié tu feras gaffe. j'ai pas failli résister. Oui oui. Mais pas toi, pas toi Mais... Voilà bah, zéro fun de tuer comme ça, genre... Eh hey, Bichard, donne you make. Comment, comment... C vous, euh... Ah oui, c'est possible que c'est eux. Oui, c'est nous qui l'ont tué. Là, Gou, pour comment tu... Pourquoi tu savais qu'il était méchant? Il a eu fire resistance, et il y a que des méchants qui ont fire resistance. Déjà, au moins, t'étais pas au Obito ni Sasuke, parce que tu te fais soulever par la lave. Ah oui, clairement. Oui, oh. Ah mais je l'ai, shomei, je suis trop con! Ah, T'as euh... déjà un bijou Bah j'ai shomei. T'es Toi, toi, t'es un Euh Non. C'est pas ce qu'on qualifierait de bon rôle, genre. T'approche pas trop Bichard, je te fais pas confiance. Bon ouais, moi je vous zéro t'inquiète. Il est en train de lire le dog. <rire> il, il est en train de parler à, so à son chat. Exactement ce qu'il est en train de faire. <rire> T'hésites à me fumer, c'est ça Oui c'est ça. Avant on te dérange pas, tu viens de faire un truc non Non T'es sûr Certain. Ok ok. Pourquoi Non non pour rien, pour rien. Ah, pourquoi tu. Pourquoi tu penses que j'ai fait un truc Moi, je te pense chino. Et je pense que t'as essayé de. Et t'en as utilisé un sur moi, donc je me vole Les pas encore, s'il te Il est Mais t'es Zabuza, en fait. Non, non, bah, non, il si y, si y a deux autres rôles, il si y a deux autres rôles. Ici, si si si, si, t'es Zabuza. Ok, voilà, je suis pas Zabuza. Ok, il est pas Zabuza. Voilà, et voilà. <rire> et voilà. et du coup, s'il te plaît, me vole pas encore. Ok. Et aussi, j'ai un save, si tu veux. Qui est euh, Méchiquet. Ok. Bon, au moins, on sait, hein. On n'aurait pas vu encore de boule de Madara, en tout cas. C'est un peu de kist. Non, mais tu sais, c'est qui en termes de méchant En, en de vrai, mec, ah, mec Ils m'ont dit, tu fais quoi J'ai dit, je remonte de cave, ils m'ont attaqué. Pourquoi tu fais un clic droit Je du coup, je veux <rire> bien rester avec toi, moi. Michel, pourquoi tu veux pas Je pense que t'as fait un truc, vas-y, quoi. Ah ouais ah Ouais, t'as ouais, ouais, fait un truc, vas-y. Ah, ouais, non, moi, j'ai j'ai vraiment voulu. Ils ont rien croisé qui par exemple. Bah, je pense à part c'était con, mais voilà, quoi. Ah, c'est marqué nulle part, ça Ah, merde c'était marqué. Non, justement, j'ai bien envie. Char, tu sais Tu sais Fluke. Ouais, ouais. Ouais, ok. Bon, par contre, on n'a pas d'infos, on n'a rien. Hein. C'est un peu nul, hein Ce matin, j'imagine un dessin sans nuage. Ah ouais, ok. <rire> euh, j'ai euh... Mec, j'ai tué, que que pas mais as tué ah Sasuke. Là. pourquoi t'as tué Sasuke Pas oh, parce qu'il a essayé de le... me sauter, peut-être. Il a sauté le... Il a sauté qui orbite nos yeux. Ah ouais, ok. Avec mais t'as réussi à le v Non, j'ai pas un verre. Je quand tu l'as pas en verre, je l'ai vu. Bah oui, mais t'as What Je crois qu'il en a plus beaucoup et il y a beaucoup de heal. C'est pas sympa déjà, je venais d'arriver au centre. Je pense qu'on savait pas juste dans en tournant. Je suis tombé surtout que. Le problème c'est que c'est mon rôle quoi. C'est encore, tu vois, si je suis Getsu. Allez, vas-y, vas-y. Et ok, tout de suite. Là devant moi, devant moi, devant moi, devant moi. Ayoum, viens, salte. Vite, là, y'a deux mecs qui ont tué Rockly. Ok, bah toi on va tuer Nagato. Ouais, mais vous rapprochez pas comme ça là. Ok, o Omega et Obito au cas où okay. Non Ici Omega il était pile sur lui, c'est quoi Oui, oui, <rire> a Omega et Obito <tousse> C'est le reste du Dakar, bordel Laissez-moi s'en vivre Derrière, c'est Dakar derrière. Oh là, voilà, merci d'y avoir besoin de ma X et Y c'est tout Je n'ai plus une Tout à l'heure Oh non Viens là, viens là, viens là Ok, le groupe de Jules... Jules Dresa est euh, méchant Oui, parce que ah, c'est moi qui ah, donne une ouais. paul Gary Je parlais à à... Je pas, Si vous êtes gentil les gars, pour un conseil C'est sais qui est gentil On peut ça Comme ça il était une soit, soit. T'as été vipe par Orochimaru On Nagato qui la reste, comme... Bon il est quoi Bon bah Nagato qui la reste, oui bon Vas-y sur des flashs, vas-y Ah il a juste une table Quoi ouais, Wesh mais c'est ouais, heure ou quoi Ouais j'suis inner. On 24 4 pas. Non 5. Ah ouais ouais. Mais c'est robé de 5 fois ça. Salt il est plus bien. Ouais bof hein. Ouais oh, vous allez plus oh bien là. Attends. Tu fais Oh ça va. C'est bon de toute façon. Je résiste. Ils sont où mes teammates Ils sont. Bah, il meurt quand Ça vous dit pas de m'aider là ouais, j irai, j irai Il meurt quand C'est quoi ça pas jamais, hein. Je, je sais pas ce mot. eu, tu dessus bon, mec Il, ça, ça, ça, ça, ça. il pas, Je suis là, je suis là. Okay. D'accord, si tu veux. <rire> du moral, je pense que je pas de me d'aborder là. Ouais, mais il est original, il est original. Ah, là, il y a face. Ouais, c'est moi Faris. Je me suis. Je connais pas trop, tu vois. Je, je... je... Okay, je me rage une full vie et je pourrais fight là. Hein. On m'a un plus, les gars. Pourquoi Pourquoi Je ah, qu'il va avoir, tout le reste. C'est chiant. Oui, c'est bon, Vas-y, vas-y, vas-y, je viens. Je... je fais très mal. Ok, vas-y, vas-y, je te fais confiance. J'ai pris les. Les gars. Oui, ils sont trop là. Vrai, Pour euh... m'aider, les frères. Ok, non, mais pas plus, le non, Le, kill, le, le, kill, le no, no, no, Allez, ont non non ils ont de gap, ils ont pris gap. Je fais pas de gaps non plus, j'ai des gaps gap, non Et mais ils sont 4 T'as pas une de gap, s'il te plaît. Ah, frérot, est je peux pas, je peux pas, je pas, je peux pas, je peux pas, pas, je je je peux, pas Putain, combien oh, est les qui un coeur de Il one shot Pas ce que je me dis hein. Pour la suis hein. Désolé hein, mais je t'avoue euh... oh Ah Ah il s'est tué. Il est méchant, il vient de tuer. Je suis derrière toi, je suis derrière toi, je toi, Il a tué qui hein, toi, j'ai one shot, il avait un coeur et demi. Ça va rien en okay. ah, je récupère les gars. d'accord. Mais c'est bichard, Mais tu quoi C'est quoi qu'a failli respect là j'ai un Goku, c'est j'aime. Mais moi je connais pas en fait, on va dire. Allez. Est... Ah <rire> j'ai moi je... Bon, je suis lui gap là, si tu en as. Juste faire le pendant. Ouais, il me euh, fait défer. Mon je... méga est Obito. Non, il est pas Obito, méga. Oui, bien sûr. Et, qui, et qui a dit est... que j'étais Obito, frère ça, Ah, c'est venu que frère. Hein. Bah, il ah, il apporte quoi mais, mais, ah, est mais Il est méchant, frère. Mais oui, mais c'est pas parce qu'il est méchant ah, que tu peux pas dire qu'il est Obito. Non, il est Obito, il y a pas besoin de t'inquiéter pour C'est parce que je me suis rapproché d'Izobou assez vite et il a eu il dit ça, il a essayé de m'attaquer en me faisant passer pour Obito. choco il est safe est pas. Je sais pas. Makima Solo You il est safe Qui euh, ça Je sais pas. Atlas il est safe Je sais pas. Non, non j'en je ai pas assez. Un assez c'est une, ou une question ou il, il c est safe que c'est ah, ah, je... ah, pas une question. Non, c'est des questions, c'est des questions. pourquoi tu me penses safe Un certain Luc de la Conta qui m'a dit qu'il était safe. Viens, viens, viens, on va sur Atlas à un bloc qui fait rien genre. a un mec qui marche à droite là non Je bizarre. sors. Bon, moi j'ai raté de mon groupe. Est-ce que t'as des gaps On a tout. Non, j'en ai pas de gaps, désolé. Vas-y, attends, venez, on va sur le mec là tout seul là. On l'attaque, on se fait avec d'être méchant, ok et si nous, si nous prouvons qu'il est gentil, on le tue pas. On va jouer à la carte du bluff. Ah. <rire> J'ai voulu jouer à la carte du bluff, mais ça a pas marché. Attendez. Prendre... Euh, Est-ce que t'as des flèches S'il te plaît, Weiser Oh la dingue, lui. Si, hein oh Oh Je vais pas te lâcher. Hein. Il est où Cours, je te jure, cours. Prends-moi que t'es gentil es ou cours Mais un invite ne peut pas être gentil ici Mais. Mais t'as ton son à 200 ah. Bah, ben bah, un mec a parlé, c'est lui. Non, non, mais c'est complètement bugué. Je, je suis humain, mais vous voyez en. Ah, Moi okay. Ouais. Ah, ok Ils sont méchants eux Ils sont méchants, ils sont méchants, ils sont méchants Oh bah on court pas méchant, On n'est pas méchants, on n'est pas méchants On court, mais on est, si, mais si, on est, si, on est méchant, que 3 hein euh... Oh colonel, oh, WhatsApp et birdie. Vous connaissez ils sont ça. méchants Euh, il, ah il nous faut aussi. deux, deux, deux, deux, deux, deux personnes avec nous, deux personnes nous Non, une personne, c'est pour 4 c'est deux personnes avec une personne Une personne Une personne Je vais être vivant Vas-y, fight, vas-y, Omega Faut m'aider par contre les gars Les gars, venez Arrêtez de courir J'arrive, j'arrive C'est buggy mon rôle faut... Mais les gars, les gars, mais faut arrêter de faut courir Par contre, ah, on, on est que deux là, frère, on mais est que deux c est, c est, c est Et est solo, là oh. ah. T'es avec qui Comment ça, avec qui Bah moi, je suis des... chez Dobby. Bah t'es avec moi, du coup, oui, tu peux fight, 2-1. J'ai le droit de fight Ok, oui. que tu, veux, hein. Mais tu, que tu fight, non, non, le hein. Non, c'est une question, c'est une question, on peut pas fight. Il oui, est mais pas du coup Il est low, il est mort bientôt. Il est mort, mais il est low, euh, ouais, il a résistance le mec. Non, mais vraiment il est low, hein. Voilà, ouais, il, est ah ou... oh il a une de chute. Je t'attends ou. Il a mis sa boule C'est quoi ça C'est C'est quoi ça C'est des Dara ça J'étais pas au courant. Ah oh ouais. Ok, pas... okay bah c'est cool, hein. Y'a pas des gaps Ah si, t'as des gaps Ouais, c'est bon, moi j'en ai. Non, j'en ai pas trop, mec. Bon, heureusement que j'ai entendu le truc, j'ai couru sa mère. Du coup, des Dara c'est utilisé pour ça, genre peut-être que j'ai pas mis les, trucs, les Choco il ouais. est safe ou pas Choco, Choco oui, du... Les perles, elles sont autorisées les perles euh, moi ça me dérange pas mais je sais pas, je crois dérange dans le mode de jeu c'est off Ouais en fait j'ai voulu avoir le max d'infos et j'ai euh, en fait, mal joué en fait J'aurais dû essayer d'avoir le max d'infos et, et, et, et de jouer minimum un ou deux coeurs Mais, mais Bichard, viens avec nous alors il y a Cobalt au milieu C'est un méchant Ouais c'est oui, un méchant. apparemment, ouais. il est au, au route, enfin quand on retume un Ayoub il est pas infecté il est ici, infecté Ayoub ah okay. euh ouais, et du coup, il y a euh, comment s'appelle euh, Castor qui respawn. Oula. Vas-y, vas-y, vas-y, vas-y. C'est gros, de top, top, top, top. topo, qu'il était méchant, mais euh. Il faudra passer des Tant mieux mec, j'ai fait un peu la chance. Oh, il y a des gens là. Attends, j'ai plus de bouffe. Il est Il est. Non, il est pas très bien. Putain, je suis passé dans la source d'eau. Il a pris cher normalement. Oh, et il passe pas là. Il est là. Bah ça, ça va, va les, les les les gars les ça va non hein Moi j'ai pas tapé hein Bah euh, pardon je sais j'ai pas tapé Euh évite non Oh non putain Ah ouais ah mais pas... J'ai une gap Mais il est safe ou non Niveau des gentils là ouais, il y a même euh... un méchant là Ouais c'est quoi ça les gars c'est Un ouais. bon méchant Les gars les gars oh C'est quoi C'est Madara ça Bah les gars le... je vais disperse les gars Oh ouais, les, ah, les, les gars les gars c est c est les gars Vas-y bah vas-y Les gars les gars Quel bordel les groupes tu veux faire quoi Bah j'ai pas rien à faire hein ah non, mais ok. Mais... Ah oui. Gros bouffon est méchant. Ouais, je oui, bien sûr, allez. bouffon, bouffon, bouffon. Oh non, mais. Merde, Pourquoi vous êtes deux C'est pas ce devait ah. se passer là. Ok, dis mais il me tape, Michel. Là, pardon. <rire> <rire> <rire> non, je suis con. Ah oui, bah, j'ai 3 coeurs maintenant. Ils vont mourir par contre. Je suis trompé. lorsqu'on mourra. Je panique, je panique, c'est grave. Je suis trompé de camp. Ah, j'aurais peut-être pas dû garder T'es sûr que tu veux pas qu'on tape, bah là voilà, maintenant si! Euh, toi tu vois, j'ai pas de cuir. Fight pas, copain. Y'a un Si, fight moi dans l'eau. Vas-y, tais-toi toi. Je suis pas Gros bon point, il meurt, il, est il meurt, il, il meurt. meurt, meurt. Il je ne meurs pas, je meurs jamais. Fais gaffe, fais gaffe, t'es. Les héros ne meurent jamais. Je suis un héros Si, si, sûr je suis un héros. Je suis peut-être pas un héros, j'ai peut-être menti. C'est quoi? Moi je suis bien joué. GG! GG! GG! Bon bah. Quoi? Bien joué. Ah mon stuff il va full broc de partout! Oh il reste 3 rôles! Oh Gara! Aide-moi Bichard! Si t'es méchant! Même non, si t'es méchant! Non Bichard n'est pas méchant! C'est comme tu veux, c'est comme tu veux! Ça marche pas! Oh, après, on a déjà un <rire> oh les bâtards ça marche pas! Ah si ça marche! Ah j'ai voulu aimer le GPL ça a pas marché! <rire> Allez. Oh, j'ai tu... eu, eu le Aïe! Ah. Ah. Ah. Non mais oh. ouais! Vas-y viens Rafout C'est Loli le oui. méchant. Oui. Non, mais vraiment, oui. v... non, Allez malade oui. Je m'en parle Mais laisse-moi, t'as pas vu t'as t'as Tu me friquilles. kill Oh j'ai envie de TP dans mon camion Oh j'ai envie de TP dans mon camion Mais les gars il y a Obito et Soufflant là-bas c'est méchant pas Mais je suis pas méchant Bah non Mais en plus j'ai mon pouvoir sur toi Je veux juste me troll en fait Voilà Waouh waouh waouh <t 'en> Allez Et Bichard c'était qui le z 2 Moi je pas être TP Bah il s'est barré déjà Pas trop de pour moi Euh pas beaucoup Quoi Je sais quoi il est mort Là on s'amuse et tout mais euh Faites genre Bichard ouais, machin mais on va perdre C'est bizarre il euh, y a un Bichard qui est mort et un Bichard vivant Bah voilà <rire> Ah yes let's go C'est combien de temps le, le, le Camui Je sais pas très long il je sais il se une OK, ils vont ils vont chez ils devant ils vont l'entendre. Go les gars. Ouais. Tu cours vite. Ah non, je, sais, je peux me déplacer. Non. D être ici présent, je n'ai pas le choix que de fight dans cet endroit. Ça va et toi. Je que utiliser Coco. J'ai trop le seum. Mais c'est quoi ça Mais Ils volent. Mais c'est Spiderman. Non, mais là, c'est pas joué, là, c'est arctique. Mais fin. Désolé hein, je peux rien faire. Speed de fire... Speed de Oui mais... Bah oui, bah c'est déjà mieux que moi. Déjà, t'as gagné. a zéro fun toi. OK, c'est sympa. Ah bah... Je peux rien faire, je peux rien faire. T'avais qu'à pas me TP dedans. T'avais qu'à pas me TP dedans. C'est quelqu'un d'autre qui fallait TP. Sinon, game de Naruto UHC, je suis Chino. Non pas Chino, le pantalon, non Chino. Enfin, le joueur. Enfin, le mec. Enfin, t'es, avec ses... Bon, bah, vous avez capté, quoi. Et dites à votre crush que vous l'aimez, c'est important. Oui, je, je t'aime.